On n'a pas changé d'avis sur les masques, il faut simplement faire évoluer la doctrine. Donc quand tu entends doctrine, c'est qu'en fait, euh, il faut entendre Vaseline. Les femmes, c'est du chinois, le comprenez-vous, moi pas. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je ne suis pas dans la ligne de, dominante. Comment elle s'appelle, cette oh, fille Je ne suis pas cohérente. je suis juste dans euh, ma logique euh, à moi. Ah ouais, je l'ai dit, <rires> Pas la pierre, il a niqué il y a pas de Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de décrire. Combien de fois Emmanuel Macron peut-il mentir en une minute Va-t-il battre le record précédemment établi, Christophe, par Détadéo, la, la, la, la bonne, la, la bonasse, l'ex à Griveaux euh, L'ex responsable avec son copain Piotr du Bistougate, hein, hashtag Bistou gate Ça manquait un peu de naturel. Concernant Benjamin bon je m'intéresse un peu à la politique et je connais euh, ces, ces éléments de langage. Elle avait menti, je crois, 7 ou 8 fois, mais c'était sur un délai plus long. Là, je pense qu'en une minute, le challenger, le candidat Emmanuel Macron, dans son passage sur BFM TV relatif à la pénurie de masques, Vraiment euh, prendre le, le, la relève et la tête du, du, du championnat. Oui. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Stéphane Edouard. Je suis spécialisé dans les relations euh, entre les individus, notamment entre les hommes et les femmes. Et de temps en temps, en exclusivité sur cette chaîne, on fait comme ça de l'analyse euh, média, politique, communicationnelle, relationnelle. Le séminaire, les formations, le contenu payant pour ceux qui veulent approfondir ces thématiques du parler en public du Mensonge de la manipulation de la trahison, ce sont dans les séminaires du même nom, éponyme comme on dit, parler en public, euh, manipulation. Les séminaires sont sur Christophe sur le site, sur le site qui s'appelle Merci Christophe Homme d'influence ou Math Consulting. Homme d'influence, c'est la partie gratuite, c'est la partie euh, article vidéo. Math Consulting, c'est la partie contenu payant. Et ça tombe bien, nous sommes au mois de mai. Oh Nous sommes à l'aube de l'anniversaire des 14 ans du site. 14 ans du site, Christophe, ça veut dire que vous cumulez pas une, pas deux, mais trois remises. C'est la dernière fois avant Noël. Alors, profitez-en. Christophe, Christophe, Christophe. Nono non, plus 14, plus 14. Ça y est, au bout de la 17e fois, il est rodé. Alors, c'est parti. Tu, tu, tu, tu es prêt avec le compteur Tu l'as en main, là Comme les hôtesses de l'air, tu sais, quand elles comptent le nombre de, de, dans, ah, dans l'avion. Je crois que j'en ai un de compteur, comme ça, d'ailleurs. <rire> pour la prochaine fois, on pourrait le sortir. Dans mes dossiers, j'en ai un vrai, avec les, les chiffres qui, qui, qui tournent. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez commis des erreurs de communication autour de la pénurie des masques, très précisément Alors, première remarque, euh, toujours la formulation des questions des journalistes. Ben, J'ai fait de la télé, pour ceux qui l'ignorent ou qui l'ont oublié. Donc, je sais très bien comment ils s'y prennent et je sais très bien que l'un de leurs procédés les plus évidents, celui qui est audible par quasiment tout le monde, l'observation sélective. Ils attirent ton attention sur une partie de la question, te poussant donc à répondre particulièrement à cette partie-là, alors qu'en fait, la question comprend une autre proposition, et donc comme tu n'y réponds pas, on te, on présume que, que, que c'est accepté, que c'est validé. Donc là, en l'occurrence, tu remarqueras que la question n'a pas une proposition, mais deux. Hein. Je, on la réécoute. La question, c'est deux propositions, donc ça devrait être, en toute honnêteté, deux questions. Si tu voulais être honnête, tu ne serais déjà pas journaliste. Tu dirais, un, y a-t-il eu, oui ou non, une pénurie de masques Et deux, avez-vous des regrets sur la communication Là, tu as les deux dans un. Et donc, comme tu ne peux, pour capter l'attention de ton auditeur, répondre qu'à une des deux parties, s'il dit, oui, oui, oui, oui ou non, il y a eu des erreurs de com', ça laisse supposer que, de toute façon, il y a eu pénurie de masques. Et s'il dit non, il n'y a pas eu de pénurie de masques, ça allait supposer qu'il y avait des erreurs de com. Donc déjà, première euh, rouerie de la journaliste à, à noter. Il hein faut, faut le remarquer, ça. Je, je... Ce que je viens de dire s'applique aussi pour ce sujet. Et je pense qu'il... Bon. Alors, ça, c'est euh, un mensonge à... Il n'a même pas encore menti qu'on sait déjà qu'il ment. Donc tu peux déjà lui mettre un... Pourquoi Parce que ça s'appelle la distanciation. C'est-à-dire, je reformule pour ne pas prononcer le, le, le nom des gens. Quand, tu, quand, quand les gens te racontent un conflit ou un litige, ou euh, quand ils sont à cran avec quelqu'un, ils ne prononcent plus jamais leur nom. Ils ne te disent pas euh, « euh, Patrick machin a fait ça ». Ils disent « cet individu ». Les divorces, les juges des divorces, te le diraient. les, les, les anciens euh, époux, amants, ne s'appellent plus par leur prénom, tu sais, c'est mon ex-mari, ou ce monsieur, ou monsieur un tel. Je ne sais plus, euh, Georges, ou Suzanne, ou Momo. Donc là déjà, lui qui est un aguerri de la communication, qui sait que cette question va être posée, je ne pense qu'il ne peut pas décemment prétendre qu'il ignorait être interrogé sur la pénurie des masques, etc. Commencer par éviter tous les mots qui fâchent, et on verra que c'est une récurrence pendant la vidéo, et en fait, il ne prononce quasiment jamais le mot masque, et ils ne prononcent quasiment jamais le mot pénurie, et les paraphraser, c'est-à-dire tourner autour du pot dès le début, avec une espèce d'expression un peu neutre, un peu comme on prendrait des choses avec, avec des pincettes, c'est quand même très très louche. « Toutes choses ont été dites sur ce sujet, j'y suis revenu, le gouvernement... Et... » Chose et sujet. Chose et sujet sont les noms communs, les plus communs de la langue française. Chose, ça ne veut rien dire. comme « thing » en anglais, euh, chose, quelque chose, une chose. Qu'est-ce qui a été dit ce sujet Pourquoi tu ne parles pas de la pénurie de masques tu vois, Quelque chose sur ce sujet, c'est la réponse la plus vaseuse qui soit à une question qui certes était fourbe, mais qui contenait les mots clés. Donc quand un responsable politique, ou quand un, quelqu'un avec qui vous avez un antagonisme, ou comme diraient les start quand quelqu'un avec qui vos pensées sont orthogonales, on me l'a dit récemment, euh, dans, dans, je, je discutais avec la responsable d'une grosse start-up, je vous raconterai ça une autre fois, une, une, un, un boudin. Et puis elle me disait « Ah, c'est très bien, machin, ce que vous faites, faut qu'on se revoie et tout. » Et puis après, m'ayant un petit peu googlé, elle a dit « Non, mais en fait, ça ne va pas le faire, nos pensées sont orthogonales. <rire> » Tu l'as vu, celle-là, c'est l'orthogonale ou pas Bon, bref. « Les choses ont été dites. » C'est-à-dire, commence avec les choses. Donc, chose, sujet et dite. Donc, pour l'instant, on n'est que dans de la paraphrase de rien, gérer nous pas connu la situation. Le vocabulaire, chose, dire et gérer sont sans doute les noms communs et les verbes les plus communs de la langue française. Pour quelqu'un qui se réclamait de Victor Hugo et du général de Gaulle, et sur un sujet aussi attendu que tu as eu cinq mois, nous sommes famés, tu as eu cinq mois pour préparer ce sujet-là, tu ne t'en sortiras pas, Coco, avec les choses ont été dites. Hein et d'ailleurs. Si on voulait filer la métaphore, comme dirait André Gide, toutes choses ont déjà été dites par ailleurs, mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer. Il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture. Donc là, on rentre déjà dans la... Là, là il a compris, si tu veux, que ces trois premières phrases ne, ne, ne, ne le sortiraient pas de la mouise. Pourquoi Parce que nous échappons au contre-champ qui montre la journaliste. Mais il faut, faut toujours se dire qui est en face. Là, vous voyez bien qu'il ne regarde pas la caméra, il a choisi et accepté, comme nous à l'instant, je ne vous regarde pas là, je regarde Christophe, il a choisi et accepté un axe décentré, donc il a quelqu'un qui, hors champ, a des émotions. Il a quelqu'un sur le front duquel, et dans les yeux des, duquel, il peut lire la crédulité ou l'incrédulité. Je pense que là, en l'occurrence, la journaliste ne l'aide pas. Et ne l'aidant pas, elle le pousse à une, à une répétition... Presque déplorable. Là, il fait vraiment de la peine de phrases pas finies. Or, quand tu improvises, tu peux te permettre de ne pas finir des phrases. Sur un sujet aussi préparé, aussi essentiel, le nombre de phrases commencées et non terminées est louche. Donc, tu sens déjà... Euh, il n'a pas encore dit une deuxième connerie, mais tu sens déjà que c est, c est, grammaticalement, c'est pas possible. Et donc, du coup... Comme il est pris en défaut et qu'il lit l'incrédulité dans le visage de la journaliste qu'on ne voit pas, mais comme on est des chatons intelligents, on discerne, il va adopter deux stratégies qui sont ces deux stratégies replis, c'est-à-dire sa pente, c'est ce qu'on fait quand on est acculé. Il va, un, adopter la neuve langue Sciences Po, c'est-à-dire il va tout à coup parler de doctrine restrictive, hein, donc vous savez que, par exemple, c'est du, du, du champ lexical, euh, de, de, sa, de, sa, de, de, de Sibeth, de, de sa porte-parole. Euh, on n'a pas changé d'avis sur les masques, il faut simplement faire évoluer la doctrine. Donc quand tu entends doctrine, c'est qu'en fait, il euh, faut entendre Vaseline. Et euh, donc, deuxième réflexe de Macron quand il est pris en défaut. Premièrement, c'est le jargonnage euh, énarco sciencepo Po. Et deuxièmement, c'est le sourire de connivence qui est pris pour du mépris. Je ne pense pas qu'il ait un mépris direct pour son interlocuteur. Je pense qu'il a un sourire de connivence avec son partenaire d'interview qui, par effet rebond sur le spectateur, passe pour du mépris. Là, il ne méprise pas son interlocuteur car vous n'êtes pas son interlocuteur. Son interlocuteur, son Christophe à lui, c'est la journaliste. Et il ne la méprise pas, il lui sourit dans un sourire de connivence, tu vas voir. Pour ne jamais... Et puis, alors là, le sourire, il est là, là tu vas le montrer. C'est quand il parle de. Une production renforcée et nous jamais été en rupture. Quand qui... il rentre dans cette gestuelle, ça nous dit deux choses. Premièrement, ça confirme mon hypothèse du sourire parce que tu vois, il se met en mouvement, son, son, son, son, son corps s'anime, son langage corporel s'active et il se permet ce sourire de connivence. Et ce que tu vas remarquer, deuxièmement, enfin, ce, que, ce que le bon sens et la pratique et l'écoute te permettent de remarquer, c'est que quand la parole suffit, le geste est superflu. C'est ça qu'on apprenait chez Cochet. Et Cochet forçait presque, alors qu'il ne le pratiquait pas en jouant, il était volubile en jouant, mais en répétant, en travaillant la technique, il forçait les comédiens, les pratiquants, à ne pas en faire des tonnes avec les mains, et quand ils en faisaient trop avec les mains, il les forçait à avoir les mains immobiles. Ce qui n'est pas naturel, certes, mais c'est un exercice. Dans la réalité... Quand tu, as, quand tu passes d'une immobilité quasi parfaite à une espèce de geste de tunnel censé souligner tes paroles, c'est sans doute que tes paroles ne sont pas euh, assez, euh, déjà, en soi, euh, tu vois. Tu, tu, tu compenses une carence. Donc, ce geste de tunnel, d'abord, qui, qui ne veut rien dire, c'est pas parce que je fais ça... Enfin, moi, si je te fais ça, ça veut dire que je suis en train de te faire un truc qui n'est pas des masques, déjà. Et pour moi, là, euh, ce geste est le signe. Ce geste plus ce sourire et le signe que là, il y a effet Vaseline, donc on peut mettre un deuxième là. C'est vrai, c'est qu'il y a eu des manques, qu'il y a eu des tensions, c'est ça qu'il faudra regarder pour le corriger et pour prévenir. Et donc on voit bien que ça nous ramène, ça nous amène à changer de logique en profondeur sur certains de ces sujets qui paraissaient totalement innocents, mais ayons collectivement l'honnêteté de dire que... Oui, alors là, il nous fait... Alors, On va revoir ce point dans le détail, à la fois euh, sous un angle de langage corporel et sous un angle de... Euh, des mots sur la forme et sur le fond. Reprenons. Ensuite, une appro un approvisionnement renforcé et... Donc ce, ce, ce sourire est absolument insupportable, parce qu'il est pire qu'un affront. C'est le, le sourire de Jean Reynaud dans le grand bleu, quand il dit ⁇ Trouve-moi Jacques Mayol, trouve-moi le petit français okay. ⁇ tu sais. Euh, C'est le sourire de euh, ⁇ Je vous demande non pas de vous arrêter, je vous demande de m'aider à faire croire à ce que je dis. Regardez ce visage-là. Tu vois ce visage, Christophe ouais, ouais. Ce visage, Christophe, c'est le visage de quelqu'un qui euh, prend le parti de son, de, son, de, son, de, son, de son caméraman, de son cadreur, et qui lui dit, voilà, là, on, on, je sais que là, on est en train d'affabuler, nous sommes en train de réécrire l'histoire, je vous demande d'être avec moi. Ce regard-là, là, ça veut dire, je vous demande d'être avec moi, et je vous demande d'aider à faire croire à ce que je dis production renforcée, et nous n'avons jamais été en rupture. Ce qui est vrai, c'est est. Nous n'avons jamais été en rupture, ce qui est vrai. Euh, alors là, du coup, il euh, faut se souvenir qu'en termes de, de, de technique oratoire, on a tendance à respirer derrière le mot dont on veut qu'il résonne chez quelqu'un. Quand on se met en avant, quand on démontre sa valeur, quand on raconte quelque chose de valorisant pour soi... Les gens respirent toujours derrière le, le mot qu'ils veulent en laisser entendre dans leur, dans leur discours. Quand, en revanche, on enchaîne sans respirer, c'est soit que ça n'est pas important, soit qu'on ne veut pas que ça s'entende. Et là, on ne peut pas dire que ce n'est pas important, puisque c'est la fameuse phrase dont il sait que c'est la réponse à la question. -il, y a-t-il ou n'y a-t-il pas eu de pénurie de masques Tu ne peux pas l'enchaîner aussi vite, ce n'est pas normal en rupture. Ce qui est vrai, Tu entends l'empressement avec lequel il enchaîne par ce qui est vrai la, vraie, la réponse simple, ça serait quoi Pose-moi la question, y a-t-il une pénurie de masques Y a-t-il eu une pénurie de masques Non, il n'y a pas eu de pénurie de masques. Bah, tu vois, il n'y a pas eu de pénurie de masques. Et spontanément, je n'ai pas envie d'enchaîner. Puisque, un, je crois à ce que je dis. Et deux, j'ai envie que tu crois que je crois à ce que je dis. Donc je vais te laisser t'imprégner et t'imbiber de ce que je viens de dire. Sauf si je ne fais pas attention à toi et tu es, euh, tu es un boîtier de, de, de caméra, etc. Mais là, on vient de dire le contraire. On vient de dire qu'il était calé et en synchronicité avec son interlocuteur. Quand ton interlocuteur est en synchronicité, que tu enchaînes aussi vite, c'est que tu n'as pas envie qu'il s'arrête. Il, Il n'y a pas eu de pénurie de masse. Ce qui est vrai, en revanche, je l'exagère, je, le, je te le grossis, cet empressement-là n'est pas naturel. Fait monter le contenu. Et nous n'avons jamais été en rupture, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des manques y a eu des tensions, c'est ça qu'il faudra regarder pour le corriger. Et alors, la séquence, il n'y a pas eu de pénurie, il y a eu des masques, il y a eu des manques et des tensions, est prononcée dans un souffle. C'est-à-dire dans un inspire, sans pause et euh, en toute continuité. Et par contre, là où il nous donne le temps de respirer, car la bonne synchronicité, c'est quand ton interlocuteur respire avec toi, c'est sur la, la suite, qui en fait n'est pas la question. Et la suite, c'est quoi C'est l'avenir. Donc en bonne utopiste, il nous dit, bon, on a merdé depuis, euh, tout, tous les jours depuis 5 mois, mais ce n'est pas grave, parce que ce qui compte, ce qui compte, c'est qu'à partir de maintenant, nous ferons mieux. Et écoute bien la différence de rythme et de respiration entre ce qu'il ne veut pas qu'on retienne et ce qu'il veut qu'on retienne. Hein, je reviens quelques secondes en arrière jamais été en rupture. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des manques, qu'il y a eu des tensions. C'est ça qu'il faudra regarder pour le corriger et pour prévenir. Et donc on voit bien que ça nous ramène, ça nous amène à changer de logique en profondeur sur certains de ces sujets qui paraissaient totalement innocents, mais ayons... L'amplitude des inspires est parallèle à l'amplitude des gestes. Sur la séquence qui ne veut pas qu'on retienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de pénurie de masse, il y a eu des petites tensions, il y, y a peu de gestuels, c'est pas ample et il n'y a pas d'inspire.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 Au début du mois de mars même, encore plus... En fait. Là, il nous refait le deuxième sourire de connivence. donc C'est-à-dire que là, tu fais monter le compteur d'un cran, il s'apprête, encore une fois, à faire bon usage de la vaseline. L'honnêteté de dire que, au début du mois de mars même, en... Puis d'abord, euh, quelqu'un qui est censé tenir un discours d'honnêteté et qui fait appel au mot honnêteté... Bon, euh, moi j'ai une doctrine en musique, tu sais que j'ai une passion pour la, pour la musique, que j'ai une collection de vinyles et euh, je me méfie beaucoup des, des artistes, moi j'écoute du, du, du jazz, j'écoute du funk, j'écoute de la soul et en, en jazz j'écoute du, du hard bop, du jazz funk et du jazz fusion. Et en fait il y a des artistes qui sont toujours les plus mauvais et qui mettent les, le, le, les mots dans le titre des albums ou, dans, ou, même, ou voire même dans leur, dans leur pseudo, dans leur pseudonyme genre Groover Washington, ou, euh, ou les albums qui s'appellent Blue Groove, ou euh, Jamming, ou Funk, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment, quand, comme je n'ai pas l'assurance d'être le plus groovy ou le plus funky euh, de ma génération, je vais prendre un pseudo ou nommer mon album avec le qualificatif ou l'adverbe dont je voudrais qu'il euh, dont, dont, dont qu prenne les qualités. Il suffit pas de t'appeler Groover Washington pour être un bon saxophoniste, la preuve c'est que c'est pas un bon saxophoniste, ces disques ne valent rien et personne n'en veut. Il suffit pas d'appeler ton album Blue Grooves, je sais plus de qui c'est d'ailleurs, c'est pas de Mingus, euh... enfin, il suffit pas à un moment de décréter, enfin, tu prononces et tu t'associes les mots en général dont tu n'es pas convaincu de, de les posséder. Tout le monde parlait des masses, Donc là, il est, il a, il fait vraiment appel. Là, c'est un sourire de désespoir en fait. Il sourit pour la troisième fois et il convainc et il supplie son interlocuteur de lui permettre par le, le montage, par le rythme, par les plans de coupe ou par je ne sais quelle insertion dont il n'est pas, euh, dont il, sur laquelle il n'a pas la maîtrise, de l'aider à être crédible. Et comme il sait que il va Forcément, ça va tâcher un petit peu, si tu veux, il a beau ouvrir tous les parapluies, il va quand même être mouillé. Du coup, il fait appel à la responsabilité collective. Comme si nous avions eu collectivement le pouvoir de choisir quoi que ce soit au mois de janvier, au mois de février. Non, enfin, tu as subi le confinement comme moi, tu as encore un masque, moi aussi de temps en temps, sauf quand je parle en vidéo. Euh, on, a collectivement le, le, on a eu collectivement le choix de rien, donc c'est encore une fois toujours la même stratégie, privatiser les bénéfices et collectiviser les, les, les pertes. C'est-à-dire que si... Ça s'était bien passé, ça aurait été par une, une grande bravoure personnelle, une vista, une grinta, euh, un coup d'avance, et comme ça s'est mal passé, la faute est collective. Non, non, mais la faute n'est pas collective du tout. La faute était gouvernement qui n'a pas prévu, or, gouverner, c'est prévoir. On avait les signes depuis le mois d'octobre. Depuis les JO, il y avait, là, nous avons des envoyés en Chine. Euh, la Chine, euh, même si c'est un État... Euh, on va dire semi-totalitaire, il y a eu des échos, il y a eu une trajectoire de points qui ont montré que depuis les JO euh, militaires, en octobre, il y avait une maladie bizarre. Les athlètes ont chopé une espèce de grippe qui était plus qu'une grippe. Euh, il y a eu des, des, des médecins euh, tout à coup euh, à qui on a coupé Internet, puis on a coupé euh, la main, puis la langue, puis qu'on a enfermé. Euh, nous avions les signes. Christophe on va peut-être se trouver un dernier mensonge pour la route. Là, il reste encore 6 secondes, 5 secondes. Oui. Emmanuel Macron est-il capable d'atteindre le 5 mensonges en une minute et ainsi de dépasser au prorata du temps passé la performance d'Alexandra de, de Tadeo avec Benjamin Griveaux Nous allons le savoir dans quelques instants. Personne ne parlait des masses parce que nous n'aurions jamais pensé être... Oui, alors moi, ce geste, autant il a un sens en Italie... Qu'est-ce que ça veut dire ça en Italie non. En Italie, ça veut dire qu'il y a plein de monde. Ah. Ça, ça veut dire on est serré comme des sardines. Ah. Ça, ça veut dire mais qu'est-ce que tu me racontes Et Le problème, c'est que hein, ça, c'est ce que tu fais quand tu écoutes quelqu'un. Ce geste-là, c'est celui qu'on fait quand on est incrédule face à quelqu'un d'autre. Mais quand c'est l'orateur le, le, le, le, lui-même qui fait ce propre geste, c'est quand même inquiétant, ça veut dire qu'il est incrédule par rapport à ce qu'il est en train de dire. Hein. Obligé de restreindre... Et comme il s'en rend compte, il ferme le point. Tu vois Là, il se rend compte que là, il y a quelque chose de, de, qui, qui symbolise trop l'incrédulité. Et donc tout à coup, ça devient un point fermé. Parce que le point fermé, c'est la façon des politiques. Chirac le faisait beaucoup d'ailleurs. Le point fermé, c'est le symbole de la volonté politique de la souveraineté et de l'effort, hein, c'est-à-dire on va y arriver, etc. Et là, du coup, il se rattache, ça, voyant que ça, ça fait marchand de tapis à Casablanca, il se rattache tout à coup, et, et ça fait quelque chose de pas du tout naturel. Hein. Être obligé de restreindre, en quelque sorte, la distribution de ceci pour les soignants. Et donc du coup, il reprend immédiatement, par réflexe, sa posture, hein, il recule un petit peu, le, il tuck in le, le menton, il se, il se cale un peu dans la verticalité, et puis à la fin, bon, mais estimant qu'il ne fera pas mieux, il revient à la stature de départ, qui est celle des mains sur le bureau, par laquelle on te conseille toujours de démarrer un entretien, et puis tu t'animes un petit peu comme moi, je commence sur les vidéos un peu comme ça, avec un niveau d'énergie assez faible, et ensuite je deviens, je deviens volubile. Bon, ben 5, 5 en une minute, ça fait quand même un mensonge tous les 20 secondes, hein, Christophe, c'est pas mal, en tout cas c'est... Donc tu nous feras un petit classement, Maintenant sur l'écran, je vous demande, euh, de, donc, euh, je demande à Christophe de nous mettre donc, Macron en haut de Tadeo et à vous dans les commentaires de proposer votre troisième personnage média politique en me donnant bien le minutage, c'est-à-dire l'extrait vidéo que vous voulez que je commente et le minutage et euh, nous verrons au prorata du temps, hein, c'est-à-dire euh, combien de mensonges à la minute il est capable de débiter et si l'un d'entre eux est capable de déboulonner Emmanuel Macron, le roi Jupiter, de, de son trône. Voilà, c'est un jeu qui me paraît intéressant, Christophe, ça, on va y arriver Oui, absolument. Voilà. Allez, euh, allez sur Twitter, répandez la bonne parole, allez sur Instagram, euh, parlez de nous, euh, allez où vous voulez, allez au marché, bon, parlez de votre, votre sociologue préféré. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire.